n'a jamais été aussi proche et j'ai envie de partager avec vous ma, mon bilan, enfin ma façon en fait de faire mon bilan de fin d'année, que ce soit pro, perso, au niveau de l'organisation également, et comment je prépare cette nouvelle année 2021. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast.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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors, si vous suivez mes aventures sur les réseaux, euh, notamment par exemple Insta, où je suis euh, présente très très euh, régulièrement, je dirais quotidiennement, euh, vous pouvez euh, savoir que je suis donc enceinte de 9 mois. À l'enregistrement de ce podcast, euh, je pense que je vais même accoucher dans quelques jours puisque le terme s'approche de plus en plus. Donc euh, c'est vrai que cette fin d'année est tout aussi particulière pour moi puisqu'elle sonne aussi l'arrivée d'un futur euh, bébé dans notre famille. Voilà euh, pour les news perso si je puis dire. En tout cas je suis ravie de vous retrouver, euh, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes puisque dans quelques heures nous passerons en 2021 et je trouve hyper intéressant de partager euh, mes différents tips, mes, différents, euh, mes différentes pardon, découvertes aussi sur euh, mon organisation et sur mon introspection par rapport à cette année 2020 qui vient de s'écouler. Et cette année 2020, il faut le dire, elle nous a quand même énormément bousculé. Il nous a fallu nous adapter et ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, euh, le fait de m'adapter comme ça, c'est quelque chose que je fais facilement. Mais il faut le dire, ça demande de l'énergie quotidiennement d'être de, de, modulable, en fait. Et... Ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi aujourd'hui, que ce soit au niveau de mes routines, au niveau de mon organisation, au niveau de ma vie de famille, de mon développement perso. Si vraiment il y a quelque chose à retenir de ce que je vais vous euh, transmettre, de ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment ça. Soyez le plus malléable possible parce que la rigidité apporte la fragilité. Donc c'est vraiment, vraiment la phrase à retenir. Le côté d'être malléable, d'être souple donne beaucoup plus d'amplitude, de mouvement, de liberté plutôt que d'être dans la rigidité. Et pensez un petit peu à, à l'élément eau, l'élément eau qui, lorsqu'il est liquide, très malléable, euh, va pouvoir, euh, quoi qu'il arrive, être libre, va pouvoir s'échapper, si je puis dire. Tandis que si vous le mettez à l'état de glace, c'est rigide, mais si vous faites tomber la glace, elle casse. Donc c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, euh, c'est ma phrase pour 2020. Donc, euh, déjà, pour commencer ce podcast, voici en tout cas euh, ma réflexion euh, que l'année 2020 m'a apprise. Euh, je vous, vraiment, j'aimerais que vous puissiez faire euh, aussi ce, ce petit exercice de trouver votre mot ou votre propre phase, votre propre phrase pardon sur cette année 2020. Qu'est-ce que qu'est-ce que quel bilan vous en faites? Mais euh, voilà, en, en un mot ou une phrase, très rapidement. Alors, je trouve que c'est quand même super important de pouvoir euh, sans forcément, alors moi c'est pas du tout mon truc, de euh, faire de l'introspection ou de faire un bilan hyper hyper euh, détaillé. Parce qu'en fait, euh, clairement, la plupart du temps, si ça me demande trop de temps, euh, ben, en fait, je ne vais pas le faire ou je vais me décourager en fait, euh, par rapport à, à ce temps d'introspection que ça me demande. Donc j'aime bien faire ce bilan, mais il faut qu'il soit euh, rapide à faire, que ce soit, je dirais, assez facile. Donc, Alors bien sûr, tout dépend de euh, ben, son degré, je vais dire, de dans son développement personnel parce que plus on avance et plus c'est facile aussi de pouvoir euh, bah, regarder ce qui s'est passé en arrière et aussi euh, d'avoir une visibilité sur ce que l'on aimerait pour le futur. Alors pour l'année 2020, moi je vais vous partager mes, mes quelques notes que j'ai prise et là pour cette nouvelle année j'ai un peu réorganisé parce que vous le savez si vous me suivez euh, je suis assez euh, assez gaga de l'organisation et il faut le dire bientôt avec quatre enfants euh, c'est quelque chose qui est indispensable mais en tout cas euh, sur l'organisation, j'avais commencé en fait à faire pas mal de listes partout. J'avais des cahiers de notes, j'avais euh, des applications, enfin, et en fait, je me suis un peu perdue, je pense, à vouloir trop bien faire. Et bien, finalement, je me suis complètement éparpillée. Donc, là, j'ai revu un petit peu, clairement, pour vous parler côté organisation hein, je dévie un petit peu euh, j'ai mon agenda que j'ai en version numérique donc aussi bien sur mon smartphone et sur mon ordinateur portable c'est très très pratique puisque ça se synchronise l'un et l'autre euh, très facilement et puis ensuite j'ai un cahier en fait de développement perso mais ça c'est vraiment euh, mes notes que je garderai euh, bah, le plus longtemps possible et après j'ai un cahier, euh, je dirais, où euh, l'année va s'écouler, je vais pouvoir griffonner, faire mes to-do list, etc. Alors, j'ai toujours aussi le côté euh, liste sur mon téléphone, mais c'est pas du tout la même chose. On va dire euh, les to-do list du téléphone, c'est vraiment euh, les to-do list euh, du quotidien avec, euh, tiens, il faut que, euh, que j'envoie un mail par exemple à la banque ou que je téléphone euh, à la piscine pour les enfants, enfin voilà. Donc euh, pour 2020, euh, moi je vais lister, alors je n'ai pas un nombre bien précis, mais je vais lister les belles choses, les belles choses de l'année 2020. J'appelle ça mes moments de bonheur. Ensuite, je vais regarder mes réussites euh, perso. Qu Qu'est-ce euh, qu que 2020 m'a vraiment apporté euh, côté réussite euh, perso Ensuite, je vais le faire pour le côté pro. Et bien entendu, j'aime rester très positive, mais j'aime aussi voir par exemple les activités ou les projets que je souhaite euh, abandonner clairement parce que c'est plus en alignement avec euh, la personne que, que je suis euh, à l'instant T euh, et également les projets que je souhaite poursuivre. Euh, Qu'est-ce qui peut être important aussi C'est de noter euh, ce que vous aviez prévu mais que vous n'avez pas pu réaliser et que bah, peut-être vous auriez aimé ou peut-être abandonné. Donc on rejoint en fait la liste précédente. Euh, quels sont les grands changements positifs que l'année m'a apporté? Voilà. Et votre mot ou votre phrase pour l'année 2020. Voilà, je trouve que c'est assez rapide à faire. Je pense que ça va me prendre quand même un petit peu de temps parce que euh, pour bien tout explorer, des fois on ne pense pas. Mais si il euh, y a des choses qui ne viennent pas spontanément, ben, c'est pas grave, notez, euh, si ça vous vient par exemple en faisant euh, la cuisine alors que vous n'êtes pas du tout euh, sur votre carnet de notes en train de faire votre bilan, euh, votre bilan de l'année, ben, notez-le vite fait sur une note euh, dans votre smartphone et puis vous reviendrez facilement dessus après sans avoir peur de perdre, si je puis dire, euh, ce, cette réflexion que vous avez eue euh, par exemple au, au moment de faire, euh, de faire à manger. et arrive cette nouvelle année 2021 et clairement là, bon, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve mais euh, on a quand même envie de mettre les deux pieds, euh, pieds joints dedans et d'y sauter tout de suite. Euh, donc pour cette année 2021, euh, moi ce que j'ai noté, c'est euh, surtout, alors c'est un truc euh, je me, me l'autorise depuis très très très peu de temps, mais alors euh, c'est un bonheur en fait. C'est tous les mois, je me fais un cadeau ou un kiff. Euh, alors un kiff, moi ça peut être un massage ou un, un achat de quelque chose peut-être que je ne me serais pas autorisée par rapport à mon mode de vie zéro déchet. Euh, bien sûr, on est toujours sur du green life. Euh, sur des produits clean euh, mais ça peut être par exemple une, une bougie ou de la déco euh, végétale euh, euh, il y a quand même des choses comme ça euh, que j'aime énormément que je n'achetais pas parce que par rapport à mon mode de vie en fait euh, j'avais tout enlevé autour, euh, autour de moi, notamment beaucoup la déco, les plantes, les bougies. Là, je m'intéresse beaucoup en ce moment aux énergies euh, des pierres, la gémologie Et ben, en fait, euh, voilà, c'est des petites, des petites choses comme ça qui me, qui, me, qui me font plaisir. Donc vraiment, tous les mois de l'année, je me fais un kiff ou un cadeau pour moi. Donc, euh, ça peut être un massage aussi. Ça, euh, moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui me ressource et euh, ça me fait énormément de bien. Donc, euh, vraiment, faites-vous plaisir. Et c'est pas des grosses sommes, hein, euh, mais ça apporte vraiment, en fait, une, une satisfaction aussi de se dire, euh, bah ce mois-ci, euh, ben, je me suis fait ce plaisir-là pour moi, c'est à moi, c'est mon, euh, c'est un moment, ça peut être un stage d'apiculture, il voilà, y a tellement de choses à, à faire, à découvrir, ça peut être des livres, moi j'achète euh, beaucoup de livres, parce qu'il y a des livres que j'aime bien pouvoir garder, et c'est pas possible ça en passant par les médiathèques, et, et donc du coup voilà, euh, tout, toutes ces petites choses que, ce que, que je m'offre, pardon. Alors. Ça déjà, c'est vraiment l'astuce euh, valable pour toute l'année. Offrez-vous du kiff. Euh, sinon, pour l'année 2021, en fait, ce que je vais euh, regarder et ce qui va être surtout intéressant, c'est euh, ce que je ne veux plus. Parce que souvent, on a tendance à ne pas savoir forcément ce qu'on veut. Il euh, y a euh, dans un podcast euh, que j'ai écouté il y a quelques jours seulement, il euh, y avait Clémentine Sarlat qui est euh, justement créatrice de podcasts de La matricence, Elle a également d'autres podcasts, mais c'était vraiment euh, à travers une, interv une interview que j'ai découvert euh, cette façon très anglo-saxonne, en fait, même américaine, de euh, faire cette introspection. C'est « qu'est-ce que je ne veux plus ?» Et c'est beaucoup plus facile de se poser la question de ce qu'on ne qu veut plus plutôt que de se dire « ah oh bah tiens, pour 2021, qu'est-ce que je veux ?» Et en fait, ça ouvre le champ des possibles beaucoup plus largement, si je puis m'exprimer ainsi, c'est beaucoup plus large que de savoir exactement ce qu'on veut, parce que, bah parce que des fois, on ne sait pas, et c'est pas facile de savoir ce qu'on veut euh, bah sur une année c'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas de savoir ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus et en fonction, et ben après vous savez euh, plus ou moins euh, les, les divers chemins euh, que vous avez à emprunter alors il y a aussi quelque chose qui est très important ça, ça rejoint quand même le cadeau du mois et le kiff c'est euh, prendre rendez-vous avec moi parce que clairement, euh, maman, quatre enfants euh, je suis présente sur les réseaux sociaux, je crée du contenu. Euh, je suis également présidente d'une association Zéro euh, Déchet et The Family Cocotte. Et euh, concrètement, si je ne prends pas un minimum de temps pour moi, je déboulonnerai, comme je dis. Euh, donc, clairement, je prends rendez-vous avec moi. Parce que si je ne le fais pas, d'instinct, alors ça... ça je pense que c'est quand même assez euh, maternel, mais d'instinct, en fait, on va faire passer euh, ben, clairement tous les membres de sa famille, l'organisation de la maison, le ménage, euh, ainsi que les rendez-vous à prendre. Enfin, euh, cette fameuse charge mentale va passer euh, bien avant. Et en fait, je ne sais pas si ça vous arrive. Euh, je sais que vous êtes euh, plutôt des femmes qui m'écoutez, donc ça va peut-être vous parler énormément. Mais clairement, moi, je me retrouve souvent le matin, euh, pas lavé, pas coiffé, euh, pas habillé, euh, et, et j'enchaîne, en fait, euh, clairement, bah, je m'occupe des enfants, je fais le ménage, etc. Et je m'occupe de moi une fois que tout ça s'est fait. Et la réflexion que je me suis faite pour 2021, c'est qu'il faut que je change ce truc-là, qui est imprégné en moi depuis que je suis toute petite, puisque euh, ma maman faisait de cette façon. Et même en ayant conscience de ce truc-là, et ben je continue à le faire et pourtant ça ne me va pas. Donc c'est quand même assez dingue de voir quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne peut même nous amener à avoir de, des sentiments de colère ou de... Euh, ouais, de la colère parce qu'en fait on, on ne s'autorise pas. Mais clairement personne nous oblige non plus à nous organiser de cette façon. Donc là ce qu'il va vraiment falloir que je mette en place, c'est le matin je prends mon petit déjeuner, euh, je prends du temps pour moi, je me prépare moi et tout le reste arrivera par la suite. Voilà, bon, après le petit déjeuner des enfants, ça peut être fait euh, en même temps, mais voilà, clairement, c'est moi la priorité pour que je puisse être dans un slow rythme, comme je dis, pour euh, vraiment apprécier aussi et pas être en mode stress, genre à, à midi, euh, des fois. Euh, euh, bah là, par exemple, c'est les vacances. Euh, je suis avec les enfants, toute seule, euh, en plus enceinte de neuf mois. Donc, euh, c'est quand même assez sportif. Et euh, clairement, il bah, y a des fois, euh, voilà, je prends ma douche, il est midi. Donc, je pense que c'est hyper important. Soyez votre priorité, vraiment pour pouvoir ensuite prendre soin de des autres et de votre environnement. Alors ensuite, je, moi je vais noter mes, mes quelques objectifs. Alors quelques objectifs. En général, euh, je pars qui est sur le principe qui est quatre trimestres par an. Et ben je pars sur quatre objectifs par an. Est-ce que les choses euh, c'est pas la peine de partir dans tous les sens euh, Donc objectif perso j'en ai quatre. Objectif pro, j'en ai quatre. J'ai des objectifs familiales et j'aime apporter aussi le côté euh, spirituel. Alors, euh, spirituel, ça peut être, bah, je vous parlais tout à l'heure par exemple des pierres ou euh, le rythme de la lune aussi, des choses qui m'intéressent beaucoup et que je découvre avec une envie assez euh, irrésistible d'aller encore plus loin. Et ensuite, et alors ça c'est peut-être un côté euh, parce que je suis quelqu'un d'assez manuel et il y a quand même pas mal de choses à faire nous à la maison, euh, côté euh, travaux, petits travaux, je vais dire ça comme ça. Donc, quels vont être les quatre grands projet pour euh, mon habitat, mon environnement parce que pour moi c'est hyper important. Sachant qu'en plus là, il euh, y a la naissance qui va arriver, je travaille principalement, euh, si je puis dire, quasiment à 99% de mon temps. Euh, à mon domicile, je suis avec les enfants à mon domicile, donc c'est important pour moi d'avoir un environnement euh, qui soit hyper, euh, hyper aligné, en tout cas hyper en phase avec moi. Ensuite, alors ça c'est un peu euh, un côté dev perso, que, mais que je trouve intéressant d'identifier en début d'année, parce qu'on peut y revenir facilement après, c'est identifier ces boosts identifier, pardon, ces boosters. Alors, les boosters, ça va être des moments, euh, des petites choses euh, qui vont vous faire gagner de l'énergie pour pouvoir rebondir sur votre journée. Donc, moi, j'ai envie d'identifier des boosters qui euh, vont pouvoir se faire soit en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en 2 heures et, en, et à la demi-journée. Par exemple, je sais que euh, une méditation de 10 minutes, ça va pouvoir euh, clairement me booster pour pouvoir rebondir sur la suite de la journée si j'ai un coup de mou. Euh, 30 entre 15 et 30 minutes, ça peut être une micro-sieste. Euh, D'ailleurs, euh, la sophrologie, la méditation, euh, l'hypnose peut vraiment aider à cet euh, état de somnolence euh, pour retrouver de l'énergie. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder, euh, même ou à écouter des vidéos YouTube ou des podcasts sur cet aspect, euh, parce que ça peut vraiment vous aider, et moi je le fais, euh, et c'est beaucoup plus facile justement euh, d'avoir un guide euh, au niveau de la voix, parce que quand on ne sait pas faire une séance seule, c'est quand même beaucoup plus facile d'être accompagné avec une voix sur laquelle on peut vraiment en fait se caler, euh, sachant qu'avec le nombre de personnes euh, qui font des vidéos euh, ou des podcasts sur ces thèmes, vous pouvez vraiment trouver la voix qui vous correspond. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident des fois de trouver euh, la bonne fréquence. Euh, entre la voix qui va pouvoir vous apporter une, une, une pleine détente, si je puis dire. Et ensuite, je vais noter quand même euh, ce que j'aime et ce que je veux apprendre. Alors, ce que je veux apprendre, mais en mode flow, ça veut dire qu'est-ce que je peux apprendre, mais d'une façon assez, assez douce et euh, assez, euh, assez calme ainsi que quelque chose euh, de doux euh, pour euh, moi en fait, une activité qui va pouvoir me relaxer, mais dans laquelle je vais pouvoir apprendre. Euh, je me suis noté des petites choses. Alors ça, c'est des petits euh, tips en plus. Ça va être au niveau de l'organisation, euh, de noter au mois en fait, euh, les tâches que j'ai à faire par mois, que j'enverrai en fait, Directement euh, <rire> en photo à Monsieur Cocotte parce que bah, je trouve que euh, voilà il faut aussi les mettre dans la boucle ces messieurs. Euh, ensuite euh, les sorties, les invitations, les rendez-vous, l'organisation, ce que j'ai envie de désencombrer et euh, ce qui va me permettre en fait en faisant ça au mois d'avoir un maximum de visualisation et de pouvoir après organiser par exemple mes semaines. Je vous invite également à découvrir ou redécouvrir d'ailleurs deux podcasts que je vous ai partagé il y a quelques temps qui sont le temps et les objectifs ainsi que le podcast bien organisé qui, je l'espère, vous permettront de découvrir ma façon de m'organiser et qui vous donnera toutes les astuces et les ressources pour trouver votre propre organisation. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai été ravie de partager celui-ci avec vous parce que c'est quelque chose en fait que je fais vraiment pour moi-même et que je trouve important de faire. Euh, parce qu'on ne prend jamais assez de temps pour soi, pour la réflexion, pour l'introspection. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous comme un cadeau. Voilà. Euh, ben, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Euh, Profitez à fond de ces derniers moments en 2020. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Je vous dis pas encore la bonne année, ça, ce sera pour la semaine prochaine, puisqu'on va attendre quand même de passer en 2021 avant de souhaiter la bonne année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao